Bonjour, bonjour. J'espère que vous, vous portez bien. C'est Kabiyambou Junior, à votre youtubeur, donc votre grand frère. Donc je viens encore ce matin là pour les étudiants hein, déjà 2022, 2023. Alors comment? La première vidéo que j'ai faite, c'était pour montrer comment aller sur Sigor. Maintenant cette vidéo, c'est voilà pour montrer comment introduire ses dossiers, comment trouver son dossier comment introduire quels éléments introduire dans son dossier pour son compte Sigor. Voilà, parce que il paraît qu'il faut le remplir très rapidement celui-ci là. Donc ceux qui n'ont pas encore rempli mis leur acte de naissance, euh, voilà leur euh, photo identité, faites-le vite, faites-le vite. Donc n'attendez plus et je vous montre tout de suite sur le site. Avant ça, nous faisons une petite introduction. Voilà, nous revenons. Donc, je disais, nous allons aller sur le site et je vais vous montrer comment il faut, comment il faut faire pour mettre ces dossiers, ces, euh, ces fichiers ou encore voilà, ces papiers dans son dossier e-bourse. Donc, euh, c'est simple. Il faut déjà commencer à le mettre. Voilà, j'ai vu certains étaient pressés, étaient urgents. Voilà, qu'on fermera le site. Demain, il y aura forcément des personnes qui, qui, sont, un peu, qui sont en retard. Donc, euh, si on ne va pas fermer directement aujourd'hui, donc, il faudra simplement faire vite, déjà essayer de téléverser vos papiers, voilà, parce que c'est quand, quand même urgent. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour téléverser ces papiers, comment faire, vu que la première partie, nous avons vu comment aller sur Sigor, nous allons aller tout de suite sur le site pour voir comment téléverser ces, voilà, ces documents. Donc, il faut simplement se rendre sur le site, comme je vous ai dit, je vous avais montré l'autre fois, en se rend sur le site ici, sur moi, j'ai directement, Sigor ici. je vais coller directement. Donc, après avoir collé, alors vous laissez vous chercher. Ceux qui ont le téléphone, ça se fait partout. Donc, vous avez votre téléphone ici. Voilà, on va ici exprimer nos voeux. Venez sur exprimer nos voeux. Et après, votre numéro de bac. Vous le savez déjà, ceux qui ont leur numéro de bac. Voilà, le mettre pour un étudiant. Bon, ce n'est pas important pour vous ceux qui, ceux qui y avoir. Donc, vous mettez votre numéro de bac ici. Hein. Mettez votre numéro de bac. Ici, vous allez mettre votre année et votre jour. Voilà, je fais un peu vite. Donc, vous mettez votre jour de naissance, vous mettez l'année, vous mettez l'année. Alors, voilà, après, vous mettez « Je m'identifie ». Donc, ça, c'était la première vidéo où je disais, c'était juste comme ça qu'on s'identifie à Sigor. Maintenant, arrivé ici, à cette étape, vous avez votre panier. Vous voyez, lui, il a déjà fait six vœux. Il a déjà fait six vœux dans son panier de vœux. Voilà, donc, euh, ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, notre cas, c'est comment mettre nos documents ou comment téléverser nos documents donc, dans notre compte. Alors, vous venez ici, « Mes détails ». Vous venez, vous cliquez sur « Mes détails » pour voir, voilà, les options. C'est à « Mes détails ». Donc, vous regardez à « Mes détails » ici. Vous allez regarder à « Mes détails ». Vous regardez ici. Vous voyez toutes vos informations. Vous regardez toutes les informations, donc, voilà, vous concernant, parce que vous aurez besoin. C'est ici que vous allez voir votre affichage de bac. Donc, voilà. C'est simplement pour vous montrer. Donc, vous venez ici à « Accueil ». C'est ici que vous allez voir le dossier. Ici, un hein, espace apprenant. Ça, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est les formations, l'admission à l'entrée. Voilà, Mais ce qui nous intéresse, c'est celui-là aujourd'hui. Donc, nous allons dire comment faire pour mettre ces documents. Ici, dans son compte, Sigor. met dans son dossier documents. Ici, donc, nous entrons dans notre dossier documents. Vous cliquez, je vous descendez, vous cliquez. Hein vous cliquez et vous attendez. Donc, alors nous sommes entrés ici, qu'est-ce qu'il faut fournir dans, ces, dans cet endroit-là Alors ici vous allez fournir euh, votre pièce d'identité, hein pièce d'identité, vous allez les fournir, donc c'est ici, pièce d'identité, en couleur, vous voyez ici photo, en couleur. Bon ici pièce d'identité c'est pas la même chose, là c'est l'acte de naissance, vous voyez ici acte de naissance ici en haut. Pour mettre l'acte de naissance, qu'est-ce qui se passe Vous allez scanner votre acte de naissance. Ceux qui ne connaissent pas scanner, je vais vous montrer comment on fait pour scanner. Donc, vous scannez l'acte de naissance, vous le mettez dans votre téléphone, dans votre ordinateur, sous forme PDF. Après, voilà, vous, vous, vous, choisissez simplement, vous cliquez sur simplement choisir. Ça va vous conduire dans votre téléphone pour mettre votre document. Donc, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Vos bulletins, ici par exemple. Ici, par exemple, je vais faire un exemple. Par exemple, là, on demande le bulletin. Si vous n'aviez pas encore mis le bulletin, mais bon, la personne l'a déjà mis. Si vous avez mis un bulletin, par exemple, ça va faire ça. Vous allez voir ici, document, déjà téléversé. Vous allez voir même le bulletin s'afficher en PDF. Voilà, il, il a déjà mis son document, bulletin. OK, d'accord. Maintenant, ici, euh, la plaque d'identité, euh, il a déjà mis. Si vous voulez choisir, par exemple, un fichier dans votre téléphone, comme je disais, vous entrez ça à vous conduire, si c'est un téléphone, ça vous conduit dans vos documents et vous choisissez un PDF exemple, je vais entrer, je vais choisir un PDF et je vais le mettre à l'intérieur. Donc, je ne le fais pas parce que voilà, je ne vais pas changer. Donc, c'est comme ça que vous allez remplir jusqu'à ici. Ici, c'est relever des notes au bac. Hein. Vous allez mettre votre relevé des notes, mais c'est toujours en PDF. Vous scannez d'abord. Ensuite, vous le mettez sous forme PDF. Après, vous entrez ici, vous le mettez. OK Voilà. Ici, information sur la... Ici, ce sont les informations sur la formation. La devise du coup. Voilà, ici le débit du coût de la formation. Donc ça c'est pour les gens. Si si par exemple, vous avez fait un vœu et ou par exemple, vous avez fait euh, une demande dans une école hein, et que vous aviez l'école vous a donné par exemple combien coûtent les frais en licence 1 licence 2 voilà, ici, sont les dévis, voilà de la formation. Combien ça coûte Vous mettez ici tous les papiers. Si vous avez déjà été en contact avec une école à l'étranger, ceux qui font les demandes pour l'école d'étranger, parce que ce sont des vœux que vous faites. Avec vos vœux, vous mettez déjà tous vos documents. Comme ça, au bac, ce sera directement. Si vous avez les résultats, on valide directement. OK, donc ici, sont les préinscriptions. Vous voyez, ici sont les préinscriptions. Les préinscriptions, ce sont les établissements que vous choisissez, établissement privé. Si établissements privés. Si, si vous choisissez un établissement privé, hein, par exemple, vous avez choisi... UPSIA, je vais prendre un exemple. Upsia. Vous avez choisi l'établissement Upsia, Quand vous avez choisi l'établissement UPSIA, vous êtes déjà en contact. Donc il vous envoie les préinscriptions, Les préinscriptions ce sont les papiers voilà qui attestent que vous êtes inscrit, que vous avez déjà eu un lien avec l'école. Donc l'établissement vous envoie les papiers sous forme PDF, vous le téléversez ici. L'établissement va aussi vous envoyer combien coûte la formation hein, en licence en licence 2. Vous le mettez aussi ici également donc vous téléversez ça ici, mais pour ceux qui n'ont pas fait des vœux avec, euh, on va dire quoi, les préinscriptions, ce n'est pas obligatoire si vous n'avez pas fait des vœux, sur si les écoles privées qui vous ont déjà donné des papiers, ne le mettez pas, vous faites simplement vos choix, donc aujourd'hui c'était un moment pour montrer, voilà, comment faire téléverser ces documents-là euh, j'espère que ça va vous aider donc, je disais comment téléverser ceux qui ne savent pas mettre ça en PDF, oh, on ne va pas aller loin, donc je vais ressortir ici à l'accueil c'était juste ça j'espère que ça vous aidera hein ça vous aidera, donc euh, c'est comme je vous disais, il ne faut pas être, euh, on va dire quoi, pressé. C'est vrai qu'on a dit qu'il faut être assez urgent, mais aussi faites-le bien, parce que si vos informations sont floues ou bien mal rédigées, il y a peut-être les autres qui, qui n'ont pas encore leur acte de naissance et tout le reste. Le, le site sera ouvert quand même euh, jusqu'à... Vous aurez peut-être encore une semaine. Voilà. Et même là, je crois que ce sera toujours ouvert. Mais faites vite, c'est seulement essayer de faire vite pour téléverser vos documents. Donc j'espère que... Voilà, cette vidéo vous a aidé. Euh, J'espère que cette, cette vidéo vous a aidé et que voilà, ça vous aidera à téléverser vos documents. Donc, la prochaine vidéo, je vous aiderai comment comment faire pour euh, voilà, scanner ces documents. Donc, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et beaucoup plus à la prochaine. Portez-vous bien, passez un bon bac et voilà, concentrez-vous. Merci.